Alors nous avons euh, entamé une démarche pour l'élaboration d'une charte éthique à notre école parce que c'est le, le besoin émergé, en fait, euh, suite évidemment à différentes situations problématiques qui sont survenues avec les élèves. Euh, on voulait s'assurer euh, d'une utilisation responsable de leur côté, mais euh, on avait aussi euh, certains problèmes. Euh, par rapport à l'utilisation des, des, des écrans, euh, par le personnel, par les employés de l'école, euh, que ce soit, soit les enseignants, que ce soit les, les, les éducatrices ou services de garde. Les, les, les parents pouvaient s'en plaindre Puis même nous autres aussi, en tant qu'équipe de direction, on avait des, des, des réserves parfois ou des questionnements par rapport à, à la pertinence de à la fréquence de l'utilisation des écrans. Donc, euh, l'élaboration d'une charte, éthique, ça nous est apparu euh, vraiment important. puis Il y a même des parents là, qui sont qui sont très euh, sensibles à cette situation-là qui, qui, qui, qui nous ont interpellés. Donc, euh, on a regroupé notre équipe de travail, euh, donc la direction et nos réappos On a deux réappos ici à l'école. On a une grande école primaire On a plus de, de 800 élèves, là, plus d'une centaine d'employés. donc euh, on a deux enseignantes qui, euh, qui sont libérées et qui soutiennent euh, euh, toute l'équipe école là, au, au niveau de, des, des technologies de l'information. Et euh, elles, elles sont vraiment efficaces, elles sont vraiment compétentes, elles ont des pavillonniers de confiance euh, avec, euh, avec, avec l'équipe. Puis, euh, ensemble, bien, on, on a pu s'asseoir avec, euh, avec Mélissa Brico du, du service des technologies. Euh, d'informations qui, qui nous a accompagnés pour qu'on puisse euh, en venir à avoir euh, notre charte là, euh, qui, qui, se, qui, qui va être déployée euh, de différentes façons, là, qui, qui, qui a différents exemplaires qui vont s'adresser euh, aux élèves mais euh, avec des versions adaptées là, en fonction de leur âge, euh, une version aussi pour le personnel, une version pour les parents. On, on songe même à faire un arrimage entre ça et, et notre code de vie. Il euh, faut qu'on regarde de quelle manière on va utiliser ça dans notre agenda, le, le rendre euh, accessible et euh, notre gros défi, évidemment, ça va être de, de, de, de la rendre vivante cette charte-là. Donc, euh, d'interpeller les élèves, de faire, faire référence euh, régulièrement, mais on, on, on est très content de les résultats, c'est vers quoi on s'en va, puis euh, avec le soutien qu'on a eu de, de Mélissa et des autres collaborateurs du centre de service, on revient à avoir quelque chose de fort intéressant pour, euh, pour nous soutenir là, dans, dans cette démarche.